Merci. Merci beaucoup. Merci papa. Merci beaucoup. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Les cinq millions se sentent comme vous m'avez dit. Merci beaucoup. Merci papa. Merci. Regardez. Il n'y a plus rien dans le Canary. Voilà. J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. J'ai fait ça et puis regardez. Regardez. Merci beaucoup. Baba, Baba Mikoli. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous envoyer le reste de votre argent tout de suite même. D'accord. Merci beaucoup merci, merci pour tout, merci il y a vraiment des faux marabouts mais vous m'avez prouvé le contraire merci beaucoup Baba